C'est parti, nouvelle vidéo sur la chaîne dans laquelle je revends un appartement que j'ai acheté il y a trois ans, jour pour jour. Donc, je vais vous partager dans cette vidéo les chiffres, la plus-value. Je vais vous partager des images de l'appartement. Je vais vous partager des images du notaire puisque je vous y emmène. On est à quelques pas à pied ici du bureau. Et on va interviewer Prit, notre partenaire ici sur place, au sujet de l'état du marché en Estonie. Si vous demandez qui je suis, eh bien je suis Romain Armato, PDG de Life Invest. Et si vous voulez apprendre à optimiser votre fiscalité, augmenter votre pouvoir d'achat et développer votre patrimoine là où vous êtes sans sécurité, eh bien, je vous invite à vous rendre sur lifeinvest.eu. Vous êtes prêts Allez, on sort dans le taxi. Ça me fait penser que j'ai vraiment eu peur en 2019 avant d'investir là-bas. C'était mon premier projet en cours de développement, en cours de travaux en Estonie. Donc je me disais, putain, est-ce que, est que le promoteur va partir avec la caisse Est-ce que mon dépôt de garantie est en sécurité Enfin, vraiment, je, je me les ai comme ça. Encore une fois, il hein, faut, faut contextualiser. C'était en 2019, donc euh, bah, je n'avais pas eu écho d'un Français investir sur place en Estonie euh, dans le du neuf. J'étais anxieux, mais j'ai pris une bonne inspiration et je suis passé à l'action parce que, parce que l'opportunité était là. Les chiffres étaient bons et les perspectives intéressantes. Je vais t'en parler plus en détail. Là, je pense que c'est le Bolt. On est au quartier des affaires de Tallinn, c'est parti, j'espère que tu apprécies la vidéo. L'appartement que j'ai acheté en 2019, c'est un 13 mètres carrés, un micro-studio. Les Estoniens, en développant leur qualité de vie, leur niveau de vie, les salaires ont doublé ces dix dernières années, peuvent s'offrir de, de meilleures conditions de vie. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils s'installent dans des biens neufs, rénovés. Quitte à sacrifier la superficie, ils préfèrent avoir quelque chose de bien isolé, etc. Donc euh, je me suis dit ok ça match, c'est le bon timing et surtout euh, bah, je me suis aperçu que les prix l'immobilier augmentaient euh, de manière soutenue et que c'était à l'époque, hein, déjà en 2019, la plus forte augmentation des prix au mètre carré euh, depuis la crise, la crise financière des subprimes en 2008. Donc j'appuie sur le bouton et là, euh, bah, là je clôture le cycle d'investissement pour euh, réinvestir une partie de mes capitaux dans un autre pays afin de le développer aussi. L'intégrer à notre service élite au sein de Life Invest et aussi pour tester de nouvelles choses et pour profiter de rentabilité plus agressive. Parce que là où en Estonie actuellement c'est du 5%, et eh bien en Lettonie ce sera plus du 10% sur le même modèle de location pérenne. Donc c'est donc top et puis, et puis c'est stimulant d'un point, point de vue business. Tout ça pour dire qu'on a acheté ce bien à Tallinn en Estonie en avril 2019 pour un prix de 40 300 euros tout inclus. D'accord Donc euh, c'est un, un appartement neuf, on a dû y ajouter une cuisine, on a dû y ajouter quelques, quelques luminaires et on a dû le meubler afin de le mettre à la location. Euh, donc là je te parle vraiment d'un ensemble tout inclus, y compris les frais de notaire qui étaient de 0,5%. Donc euh, on était sur, euh, sur du 100 euros de frais de notaire plus euh, timbre, timbre fiscal pour l'administration estonienne, 56 euros... L'assurance, euh, bon, ça rentre pas dans le budget global de l'opération, mais c'est du euh, 79 euros par an. Donc quand je te parle de, de budget global, c'est vraiment l'ensemble le, des pôles de dépenses que j'ai inclus dans, cette, dans, dans ce prix global de l'opération, de 40 300 euros. Et aujourd'hui, on le revend à, à, à, à, à Et bien on le revend à 60 000 euros trois ans après. Bonjour. There we go. <rire> yeah. YouTube. À l'étranger, on a une, une bonne république donc à nous, à nous de la, de la préserver. Mais là, tu vois, voilà, sur le chemin, euh, zone industrielle, rien de, rien de sexy, bien au contraire. Mais c'est là que les affaires se font. Donc là, je t'emmène dans l'appartement pour pour le visiter. Et il faut imaginer cet immeuble carcasse. Hein. C'était tout, tout, tout à refaire. Donc il y avait déjà les, les bases, il y avait déjà la structure, mais à l'intérieur tout était éventré, donc euh, ça faisait flipper. Quoi. Et comme tu l'as vu, le quartier, bon, bah, c'est de, de la zone industrielle un peu excentrée. On est à 20 minutes du centre en Bolt, je te mets la, la petite capture de la course. Mais, mais entre temps, bah, comme Tallinn s'est développé, hein, la, la feuille de route, euh, a suivi, a suivi la route. <rire> euh, mais en gros, euh, des choses se sont implantées dans le quartier, euh, plusieurs commerces. Donc ça fait que, que l'arrondissement a pris en, en valeur. Donc euh, mission réussie. Et c'est généralement les choses moins sexy qui, qui font le job. Hein, je, je, parle, je parle régulièrement de, de l'effet Ferrari contre Toyota. La Ferrari, c'est bien, c'est sexy, ça va vite, euh, mais il y a peu de personnes qui peuvent se l'offrir. Tandis que la Toyota, eh bien, elle, elle t'amène d'un point A à B et, et tout le monde en a besoin. Voilà, c'est typiquement, typiquement le cas. Tu vois, Je l'ai mis en vente et en un mois, c'est vendu. Allez, je te glisse dans l'appartement. Hein Tu vois, c'est cet immeuble-ci. À gauche, on a un café qui s'est installé, Rival Café. Et à droite, ici, on a un, un Lidl qui s'est installé. Lidl s'est récemment installé en, en Estonie. Tiens, je vais, te faire, je vais te faire la petite balade. Et c'est pour ça que ce quartier, précisément cette rue, a pris de la valeur et a continué à se développer avec euh, bah, beaucoup de bureaux. On a également à moins de 2 km à pied l'université Taltech. Taltech donc c'est une des universités principales de Tallinn focalisée sur les métiers technologiques. Donc euh, historiquement, on a beaucoup d'étudiants dans cet immeuble. Je parle au présent parce que qu'on a encore 7 appartements dans cet immeuble. En 2019, non seulement j'ai investi personnellement, mais j'ai aidé des personnes à investir aussi. Et c'est pour ça qu'on a un beau taux de rétention. Généralement, ce sont des personnes qui louent un an, voire plus, et qui restent. Puisqu'elles sont bien logées, c'est confortable, c'est bien isolé, il y a peu de charges. C'est idéalement placé pour des personnes qui sont salariées ou bien étudiantes. Euh, à 20 minutes du centre de Tallinn, donc avec une adresse à Tallinn. Euh, c'est le meilleur des deux mondes, voilà, pour la personne qui s'installe récemment en Estonie, soit de l'étranger, soit de province, pour pour accéder à un meilleur emploi. Eh bien, généralement, ce qu'ils commencent par faire, c'est de la seconde couronne. Et, euh, et au fur et à mesure qu'ils développent leur qualité de vie, leur revenu, eh bien, ils se rapprochent progressivement du centre, ou bien il y a aussi l'effet inverse, puisque depuis, depuis les, les lockdowns, euh, de plus en plus de personnes peuvent travailler à distance. Donc, euh, bah, ils s'excentrent pour, euh, pour avoir des conditions de vie plus abordables et donc choisissent les premières couronnes, voire certaines villes de campagne. C'est pour ça qu'ici, c'est vraiment un point stratégique. Et, et en suivant cette stratégie, en investissant à l'étranger, à mon sens, c'est intelligent. Ça permet de tester sans mobiliser euh, trop grande partie de son capital, de valider que tout se passe bien et ensuite bah, de se rapprocher du centre au besoin ou euh, d'investir euh, dans une autre ville. Mais voilà, rien. C'est ici que se trouve le leader. On retourne dans le centre pour signer la banque chez le notaire. J'ai rendez-vous d'ici 45 minutes. On compte faire exactement la même chose à Riga. C'est le plan, hein, comme toi tu le voir dans les vlogs précédents. Et en faisant le calcul exact, donc coût de revient 40 350 euros, prix de revente 60 000 euros, on est à 48,3% d'évolution. Donc euh, tu divises ça par 3 hein. en fonction des nombres d'années de détention, on tombe pile sur 16%. Donc. Euh, Bingo, mission réussie Très franchement, sur de l'immeuble neuf en location pérenne comme ça, euh, en revenu ultra passif, euh, dis-moi dans les commentaires si tu trouves mieux. Alors, bien sûr, hein, tu peux peut-être trouver dans, dans, un pays, dans un pays à risque ou hors zone européenne, mais je te parle d'Union européenne en euros, transactions sécurisées, chez le notaire, en, en, moins, en moins de deux semaines, pour 0,5% de frais, enfin, dis-moi si tu trouves mieux ailleurs. Et bon, je connais la réponse déjà, enfin, j'ai mon idée, Alors, si tu fais partie de ceux qui sont d'ailleurs à Tallinn, euh, qui investissent ici ou s'y si expatrient et qui euh, me reconnaissent souvent et qui me parlent de leurs expériences, n'hésite pas à venir me voir, n'hésite hein. pas à, à me dire euh, en, quoi, en quoi notre contenu euh, t'a aidé à passer à l'action et dans quoi est-ce que tu investis qu'est-ce que tu fais, ça m'intéresse toujours d'avoir un retour d'expérience de ta part. Allez, on est arrivé dans l'arrondissement, dans, dans notre district, et, et franchement, euh, heureux. Hein. Beau jour de paix, puisque entre 40 350 euros et 60 000 euros euh, prix d'achat, prix de revente, bah, c'est une, euh, une augmentation de quasi 50% du prix. À mon avis, hein, ça aurait continué d'augmenter comme ça euh, si je l'avais gardé. Et c'est 19, 19 600 euros de plus-value nette. D'impôts, net d'impôts, pourquoi Parce que bah, j'investis en société. Donc j'investis en société, étant donné que je suis résident fiscal estonien, et eh bien c'est l'avantage, à partir du moment où tu as une, une société ici, et eh bien tu peux investir dans les crypto-actifs, dans l'immobilier, etc. Et, et être exonéré d'impôts à partir du moment où tu conserves les fonds, dans la société. On est dans la tour la bureau de Tallinn, c'est ici que s'est délocalisé notre notaire. donc ça c'est un, un petit bonus agréable, on va découvrir les bureaux ensemble. C'est ma part. Et ce qu'on fait là, c'est qu'avec l'acheteur, on partage les frais de notaire. Voilà, c'est sport. Et, et je paye via ma société naturellement, puisque ce sera un achat en société. Ok, donc on a fini la vente, on va passer un petit moment avec Pete et top, ça a été fait en 35 minutes. Done, les fonds vont arriver aujourd'hui ou dans les 72 heures suivant la signature. Et voilà, c'est fait. Thanks to the main man, thank you, thank you so much. It was, it was done in how long? It was done in half an hour. Half an hour, as always. And how long did it take you to sell the Oh, c'est ce qui se passe en fait quand as un appartement bien situé, euh, avec de la valeur, bien rénové. Tout le monde est content, et oui, les frais de notaire euh, sont, sont généralement à payer par le vendeur, d'accord Il est possible de s'entendre entre l'acheteur et le vendeur, euh, là en l'occurrence ce qu'on a fait c'est qu'on a, on a divisé les, les frais en deux, euh, c'était 280 euros. Voilà, on peut s'entendre, en fait c'est à l'accord. Généralement, dans le cadre d'un investissement neuf, c'est l'acheteur qui paye les frais de notaire à 100%. Et là, dans le cadre d'une revente, donc euh, c'est une seconde main. Moi, je suis le premier acheteur euh, ayant acheté un promoteur. Et bien là, on peut s'entendre euh, mano in mano. Et là, on se trouve au Café de Paris. Comment aussi était Est-elle heureuse c'est yeah. so 73, 73 ans. elle parlait un peu français. comment beaucoup de gens parlent français Comme je disais, euh, on a eu affaire à une septagenaire qui a investi. So Prit, what was the... Arma? Yeah. Arma, really? Arma, yeah, yeah. Ar Arma, she invested, uh, she bought my property, a studio flat that uh, you guys saw uh, before in the segment. What was the motivation for her to, to invest there? In? First time investor, she's uh, taking care of her children, you know, having uh, having an apartment for them in the future once they get older. Okay, so uh, she bought for our kids to live in that flat. Yeah. And um, maybe she will use it for herself as yeah, well? Yeah, yeah, exactly. So she doesn't intend on, on renting it? Yeah, she sold her property, she has a place in the countryside. Yeah. And now she has a little flat in the town as well, which she can use, and then pass it on to uh, her children later. Okay, and we were saying off camera that she also values placing money into real estate to hedge against inflation, mm -hmm. right? Yeah, for sure. I mean, money is burning on the accounts and everyone, uh, there's a lot of first-time buyers these days. Uh, okay. We have the money sitting on the accounts. Yes, which with this inflation is obviously not the best thing to leave it on. So, uh, right. as I said, a lot of first-time buyers and uh, these small units are uh, a good thing to go for. So you see, beginning of 2022, a lot, an increasing number of first-time buyers. Yeah, yeah, definitely, definitely, definitely. And uh, these, these these apartments, the ones that you had and the ones that we have in the same building, like they, they're a good investment because they're kind of fairly cheap, they're easy to rent out, and uh, they're a good investment, I think. So it's, it ties in with the strategy that we had in 2019, which yeah. was invest in, in, in, in the, the first server of Galeen, yeah. of, uh, yeah. to be yeah. given a... Yeah. Yeah. And it ties in with all the other... Uh, general cheap situation in the country, basically. There's a lot of rental buildings getting built at the moment, um, because the rental market in Estonia is, is in the development process. More and more people are moving on to the rental properties, due to the prices getting so high, as in um, most of the western countries, the same situation. So, more and more people are moving on to the rental properties. So, rental property is a decent investment, for sure. Right. I made the calculation of, of uh, a little bit earlier today, So the total cost of acquisition was 40,350 euros, all included, yes, yeah. um, kitchen, refurbishing, furniture, uh, notary costs and so on. Yeah. And we sold it today for 60 Gs, yeah. which equals to uh, an increasing in value of 48.7%, which averages 16% per year. For the three years that I've held that property, remember about in April 2019, year, yeah. huge capital growth. That's without the property rent as well. So, uh, guys, make the calculation. What I'm telling you since 2019 on this channel, it's the time to buy. Well. Is it the Numbers are running away, you need to act fast. Guys. Uh, have <laughs> I actually done a mistake selling this flat? No, no, no, no, you sold it on the high, for sure. I sold it on a high, but sure. to reinvest in another project. But yes. let's say, for example, I kept it for another five years. Then yeah, yeah, yeah, definitely. More definitely. Do you think Well you're not a storyteller, but I don't have a crystal ball <laughs> that's <not laughs> to fill in these times. <laughs> of so. course. But in the next five, maybe ten years do you still see me in, in the, the end network? of the day we are still looking to grow for sure. Yeah. Yeah so that's our, our our goal is to catch up to the Nordic countries so basically uh, I think we're following in the footsteps. Goal is to catch up with the Nordic countries, with the the, the, the Finlands, with the yes. Norways and There's there's still room for growth. So um, in, in my understanding, uh, the prices can can still double in the next. I 20 mean, years. the thing is that yeah. since 2010, there's been like a 150 percent increase in Estonia, right? Which has been the most in the EU countries. So, yeah. I mean, why why would it be any different for the upcoming years? You know, maybe if it slows down, it'll still be a high growth. I would assume. Right. Well, there's, mm -hmm. the thing is, there's a deficit on the market uh, at the moment. Okay. The, the demand is, is over uh, the supply. Okay. So there's a shortage of apartments. The so there's, there's more demand than there is the supply. A, there's a need for new buildings, for more building. Uh, the Italian population is growing each year, average, on average by 5,000 people a year. That's true. So. It's not the there case for Estonia, but for Tallinn specifically, the for population grows yes, there. Yes, yes, absolutely, the capital. Yeah, it, yeah. it surpassed 400,000 people last year, or something. Yeah, yeah, and it's also higher because the suburbs outside Tallinn, like the satellite little towns, like yeah. Tallinn is growing closer to, closer to them. Like, uh, with if you take like the greater Tallinn, there's way more than 400,000 people. Uh, okay. The thing is that the uh, the uh, developers have got gotten so rich over the past few years that they, if they build rental buildings, they're building for themselves. They don't even sell anymore. So there's only a, so you gotta really look up for for the deals to find these um, potential places where they sell because not all of them they uh, they come for sale. So. Uh, ah, they this, keep it as a cash flow business this, yes, for themselves, exactly, as opposed to putting exactly, it on the market. Exactly. Okay, so so these deals need to be found. Yeah, But, they are you know, found, and this is and this is uh, why I rely on you uh, on, uh, with Life Invest for so many years, and uh, you've been an amazing job. Uh, if you guys want to learn exactly where we invest, which streets, which areas, which districts, well, there's a link in the description below. It's called Life Invest Heritage, and, and we shoot uh, a private Life Invest alert every week about a new opportunity that's on the market, so feel free to enroll. Um But yeah, it's very important, as you said, who to talk to, where to invest. Yep. And back in 2019, I was, as I was saying before, I was scared shitless. You know, it was my first time buying a new a new development in, in Estonia with with the with, the, with, the, with the Mustama area, and it was everything to be renewed. redone. It was a skeleton inside, so it was really yeah. scary for me to put down like a certain amount of money to book. Uh Yeah, I was I was concerned that. Who knows the, the developer runs with the deposit money just close shop, you know, like yeah. it can happen somewhere else But as a matter of fact it went very smoothly uh, in the last three years We just got an email once a month with the utility bills paid by the tenant himself and There's not so many things to, to take care of because the building itself is, is renewed and in perfect condition, so there's not a lot of things to do. I can I can, I can say… You can like call clearly, it a passive income. I can call it a passive income, so you saw where I was going with this. You should have more for sale in that building, so… You guys so yeah, yeah. You and, all, and all in life in the same or book, book your life in this case study and we'll be happy to hook you up. Take care, have fun. <laughs> have fun. Don't… C'est de acheter un peu d'argent, acheter un peu exactly. exactement, See you guys soon. Ok, top. Hein. Paris, je recommande. Hein. Thank you, mate. Thank you. I'll see you, I'll see you when I see you, yeah. which is probably next week for Riga. Oh, okay, good one. Yeah, you too. Thank you. Yeah. Comme tu l'as compris, c'est simple, rapide et rentable d'investir dans l'immobilier lorsqu'on est bien accompagné à l'étranger, particulièrement dans les pays baltes. Et si tu veux avoir accès à tous mes contacts et les alertes privées Life Invest, Bien, je t'invite à rejoindre Life Invest Héritage. c'est inédit, non pas seulement en francophonie, mais dans le monde. Donc, euh, au plaisir de te retrouver dans l'espace membre et de t'envoyer ces, ces annonces juteuses d'opportunités à l'étranger pour que, à ton tour, tu puisses trouver la pépite. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a inspiré. Ajoute un like, dis-moi en commentaire ben, si tu es expatrié, si oui, dans quel pays, et si tu as déjà investi à l'étranger hein, en me disant euh, euh, qu'est-ce qui t'a motivé à le faire. À très vite pour la prochaine. Comment est-ce que Life Invest peut vous aider Trois possibilités.